Si vous souhaitez gérer le jugement majoritaire sous forme numérique, l'Instant Z a développé un outil lui permettant d'être utilisé dans un cadre collectif. Son niveau de sécurité n'est pas à la hauteur d'enjeux tels que des élections présidentielles, mais convient tout à fait à des associations, des collectifs et de petites organisations. Cet outil est mis à disposition librement à l'adresse jm.instanz.org et son financement se fait sur la base d'une contribution volontaire, un appel aux dons une fois par année. Toute personne peut facilement créer un compte sur le site en cliquant sur « Connectez-vous », puis « Créer un compte ». Vous devez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe, ainsi qu'une adresse e-mail. Il est recommandé de rajouter votre nom et votre prénom. Ceux-ci permettront de vous identifier auprès des participants comme l'auteur du scrutin. Si ces champs ne sont pas renseignés, c'est votre adresse e-mail qui sera utilisée. Si vous décidez d'utiliser un pseudo, Soyez simplement conscient que cela peut nuire à l'envie de participer pour celles et ceux qui n'arrivent pas à clairement vous identifier. Une fois le processus complété, un email vous sera envoyé pour valider votre inscription. Après la validation, vous aurez accès à la page d'administration qui résume l'ensemble de vos scrutins en cours. À ce stade, vous n'en avez pas et vous pouvez simplement en créer un premier en appuyant sur le bouton « Ajouter un scrutin ». Vous pouvez alors renseigner les deux champs de base que sont le nom, et une brève description des enjeux. Il se rajoute alors à la liste et en appuyant sur le petit crayon, vous pouvez l'éditer. Dans cette vidéo, nous n'allons pas rentrer dans les options de configuration avancées. Les options de base vous permettent, en plus de la description, de définir la question qui figurera au-dessus des différentes propositions. Vous pouvez également définir à quelle date le scrutin commencera et quand il se terminera. Dans un contexte pédagogique ou dans une réunion, il peut être utile de faire démarrer le scrutin immédiatement, ce qui se fait avec le bouton « Démarrer maintenant ». Vous pouvez ensuite ajouter les propositions sur lesquelles les participants et les participantes devront se prononcer. Chacune de ces propositions est définie par un titre, une brève description et optionnellement un lien Internet vers des informations complémentaires. Une fois cette liste complétée, vous pouvez créer des bulletins de vote. Ces bulletins peuvent être soit imprimés, soit envoyés par email. Pour cet exemple, nous allons créer 4 bulletins dont un sera envoyé par email. Nous ne souhaitons pas envoyer un message tout de suite, aussi, nous ne cochons pas l'option d'envoi. Par contre, je peux dès à présent imprimer les bulletins de vote en chargeant le PDF généré automatiquement. Un coup de ciseau me permettra de distribuer à chacun le document adéquat au moment venu. Si vous souhaitez envoyer un mailing papier ou générer un autre format pour les bulletins, vous pouvez aussi charger le fichier CSV sur Excel ou sur un autre tableur et générer tout document qui vous conviendrait mieux. Voilà, à ce stade, votre scrutin est prêt. Vous avez défini le titre, la description et la question à poser. Vous avez listé les différentes propositions et vous avez préparé les bulletins de vote à envoyer ou distribuer. Vous pouvez alors démarrer le scrutin en appuyant sur le bouton « Démarrer maintenant ». Une fois démarré, le scrutin ne peut plus être arrêté ni modifié d'aucune sorte. Prenez donc bien le temps de vérifier vos informations avant de passer à cette étape. Il est temps d'envoyer les emails. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Envoyer les messages ». Personnaliser un peu le message et l'envoyer à tous les participants. Il ne vous reste plus qu'à attendre que le scrutin prenne fin ou à forcer son arrêt si, par exemple, tous les participants ont voté. Dès que le scrutin est terminé, les résultats sont affichés, classés par ordre décroissant de la meilleure mention à la moins bonne. Ce même affichage des résultats est également disponible pour tous les participants comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Selon ce qui a été défini par votre organisation, il s'agit donc soit du résultat d'un vote, soit du point de départ d'une discussion plus large et d'une prise de décision plus inclusive. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur les différentes options de configuration avancées qui vous permettent d'autres formats de consultation.